Bonjour Je suis à la recherche d'un chut. Ben, bah, je vous connais le je... chuuut Mais si vous voulez, je n'ai pas... Chuuut Chuuut Chuuut Chuuut Je ne vous comprends pas, monsieur Je ne vous comprends pas, monsieur Je comprends pas, Oui, je comprends Non je n'ai pas cet ouvrage, monsieur. Ah ouais, mais celui tu Monsieur Monsieur Ah oh, oui, pardon. Euh, vous, euh, les sorcières de Salem, mon livre, vous l'auriez pas par hasard. Bah aussi, si monsieur, quatrième étage au fond. Ah d'accord. Et vous n'auriez pas un booster aussi Monsieur, c'est une bibliothèque ici. Ah, bah. Mais bien sûr que nous ah, bah. avons. Il se trouve à côté des sorcières de Salem, quatrième ah, étage. Merci beaucoup Bon, mon petit con Ah aujourd'hui, c'est l'héritage des braves. Et on ne va pas rigoler longtemps parce qu'il y a quand même des bons trucs à choper là-dedans. Allons au succès sans plus tarder, en espérant avoir de la petite lettre. Hein. allez Alors qu'est-ce qu'on a de bon en première carte Une parure pour le les bijoux, Transmetteur, au moins une Oh euh, je vais compliquer à dire Guillaume-C, Confrotation, oignon père Un, euh, oh, un compétence de prisonnier, une petite... Ah bah c'est juste une bras. et derrière nous avons un sphinx normal avec une goule d'argonique suivie d'un golem d'argonique. suivi de petits mots d'argonique, c'est mignon En tout cas, j'espère que vous serez encore au rendez-vous dès demain mes petits lutins. Je vous fais des gros bisous, je vous dis tendresse et chocolat et plein d'amour. Bon bah voilà tiens. merci beaucoup mon bouquin. Bah y'a rien, bah c'était pas facile mais voilà. bonne nuit, parce que moi j'ai un tissu sur les soins. bah